Ok les gars, il y a Caldera qui sort Dès la semaine prochaine Je vais vous dire ce que j'en pense, on va mater le trailer ensemble Et j'ai des petites infos Que peut-être vous n'avez pas, que vous allez découvrir pendant la vidéo Bon visionnage Yo les potes, du coup mais on se retrouve Pour le, le début du trailer de, la, de Caldera Qui sort dans une semaine Explorers, explorers adventure seekers bans Caldera lifted, you may now book tickets to Caldera on Pacific horizon Air. Il y a pas à chier. elle est belle, hein elle est belle, hein c'est, euh, c'est, j'ai déjà fait une vidéo dessus les gars, mais pour moi c'est le mix parfait de toutes les maps de ces dernières années des, des Battle Royale, H1, PUBG, RE, on retrouve de Cara, tout, il y a l'inspiration de, de tout, les tout les gars, c'est trop beau, trop stylé. Regardez toutes les ridges et tout, tous les endroits qu'il y a, il y a... Il y a pas mal de, de zones Différentes de, de mondes Là on dirait une sorte d'esprit maya Abandonné tout ça Mais sans qu'il y ait trop de détails Trop de cachettes, trop de pollution visuelle tu vois, Par exemple que tu saches pas où repérer Par exemple là s'il y a un sniper qui pop Tu le vois assez vite Parce qu'il n'y a pas énormément de détails etc. Et, et ça c'est trop cool Elle est trop belle les gars Oh, par contre, euh, les, les grottes, je vous le dis, les gars, je vais me chier dessus de rentrer dedans. Ça, c'est très important. Tu rajoutes la mozzarella, un peu de basilic, tu mets du chèvre-miel, tu te régales. Faut pas te cerise. Cette ville, les gars, si je dis pas de bêtises, ça m'étonnerait pas que ce soit capital. Parce que par rapport aux informations que je vous ai dit que peut-être que vous ne savez pas Ce qu'on va faire c'est qu'on va montrer une photo de la, de la petite map après Et je vais vous montrer combien il y a de, de, de bâtiments intéressants à chacun endroit fire, elbow, specifically... Oh les gars on revient, on revient à chouiller en arrière Qu'est-ce que j'ai branlé Ça c'est une des nouvelles les plus folles Vous voyez cet avion On va pouvoir le piloter les gars parce que ça, c'est pas incroyable. Le gameplay va tellement changer. Il y a un nerf des paras, un nerf du silence de mort, du capteur cardiaque. Parce que là, c'est un nouveau Warzone sur lequel on va débuter. Ça risque d'être très, très intéressant. Warzone Pacific, guys ah mais ça, ça a l'air extrêmement bien les mecs Du coup les gars on va aussi évoquer le sujet de l'anti-cheat Est-ce qu'il va faire ses preuves Est-ce que ricocher va vraiment marcher Ou est-ce que ça va juste ricocher sur les cheats etc Sachant qu'on sait qu'il a déjà leak Et que les, euh, les développeurs de cheats travaillent déjà dessus Je sais pas quoi on pensait ça faisait, deux, trois, ça faisait un bon mois qu'on était pas mal en termes de cheaters Et là ça va faire une semaine qu'on en a 4-5 par game C'est très compliqué Donc euh, clairement... On va pas se le cacher, les gars, ça va être des mots très durs. Mais si ça continue comme ça, Warzone est mort dans un mois, même s'il y a la nouvelle map. Par contre, si le renti-cheat marche, on aura probablement le meilleur Battle Royale de l'année. Maintenant, on est sur une information qui est vraiment pas mal importante c'est tous les mecs qui ont acheté Vanguard. Vous aurez accès 24 heures avant à Caldera. 60 euros pour 24 heures, je sais pas si c'est intéressant pour vous. Vous voyez, mais voilà. Allez, je vous fasse passer l'info. On va aussi parler du goulag, le nouveau système. Wow, oh, oh, oh. du coup, le nouveau système de goulag, les gars. C'est une fois que tu vas win ton goulag, tu auras une arme, tu vois. Mais tu vas revenir avec cette arme sur la map. Vous voyez les tracking dans le ciel Hop, tu ouvres le parachute à 200 mètres, tu regardes qui c'est qui y a en dessous. Et là, les mecs, on arrive sur les nouvelles qui me... Oh, ils font du bien Les munitions à pouvoir d'arrêt C'est fini, c'est fini On n'en trouvera plus C'était de la merde Il n'y en a plus, ça disparaît Le silence de mort, ils ont réduit le temps qu'il dure Le capteur cardiaque, ils ont réduit la portée La paralysante, le, le temps en termes de secondes euh, Sera diminué la, Le diamètre du cercle sera diminué aussi les gars Donc euh, tous ceux qui n'aimaient pas les paralysantes <rire> C'est bon Ok les gars et maintenant, on part sur aussi deux nouvelles informations sur le gameplay. Il sera impossible d'acheter un loadout avant la première zone. Que le loadout gratuit tombe. Trois minutes avant que le, le gaz parte. Et trois minutes avant qu'il touche. Pendant les six premières minutes de jeu, on sera tous en train de se défoncer la gueule avec des armes de base. Donc, le système d'économiser pour acheter un loadout sera brisé. Maintenant, il faudra économiser pour vite acheter des drones. Et chasser Ça va mettre un dynamisme supplémentaire je pense Et ça risque vraiment d'être super intéressant En termes de track. Je pense qu'il y aura beaucoup plus de kills Et que ça jouera un peu moins euh, qu'à terme Ça c'est une très très bonne décision qu'ils ont pris les mecs Il y a un autre truc les gars par rapport au gameplay Ça me concerne énormément je pense <rire> Il y a un nouveau contrat qui va sortir euh, Le Big Game Bounty En gros le mec qui a le plus de kills sur la map Toutes les personnes qui prononcent Bounty Le verront ils seront exactement où il est ce qui fait que soit ce monstre il sera se tellement attaqué qu'il va finir par mourir soit des 40 kills voire des 50 kills qui vont tomber en solo des games légendaires. je suis extrêmement hype de jouer en solo à caldera je ça m'hype énormément il je... y, a... y a que des bonnes choses qui vont se produire je pense et, euh... et dans tous les cas ça peut plus être mieux qu'actuellement via les cheaters et tout avant de finir cette vidéo je vous propose de voir chaque compound Aussi appelé POI à quoi il ressemble Qu'on fasse le tour d'un peu toutes les villes ensemble Je vais, je vais vous énumérer chaque, chaque endroit Peut-être que vous aurez peut-être une idée d'où spawn Avant etc Moi je vous avoue que euh, Le volcan me chauffe pas mal Mais, euh, mais on verra Parce que j'aimerais un endroit qui ressemble à l'hôpital Un endroit en hauteur où on puisse s'amuser à trickshot où, Si les gens veulent venir prendre le duel Ils prennent le duel S'ils s'échappent que je puisse les retrouver Et c'est pas évident l'endroit où tu spawn hein, C'est très perso c'est comme le stuff. La souris... J'ai 900 Zone A. Il y a 14 POI, les gars. Donc, 14 bâtiments à loot. C'est une bonne zone où tu veux atterrir. En plus, tu es au nord de la map. Si tu veux évoluer vers le sud, tu sais que tu n'auras rien dans ton bac. Toujours très, très pratique. La zone B... Doc, les gars, 11 POI, pareil. Je sais pas pourquoi Doc, je sens bien que c'est un endroit, où il y aura pas mal de rats, etc. Ou est-ce est que c'est un endroit qui ressemblera à la, à la military, parce que quand il réfléchit, la military, c'est pareil, hein, c'est pas mal de bâtiments, pas beaucoup d'open. La zone C, très ouverte, runway, les gars, assez vaste, à peine 12 POI. Puis on a D, les gars, qui est ruine, il y a 12 POI, mais sur un, sur un large, large endroit, c'est pas exactement les... Euh, les mêmes zones, comme on peut le voir avec la zone K qui est field. Les gars, c'est field, c'est 30 POI. C'est simplement insane. Bref, je vais pas partir dans le désordre. On va, on va enchaîner, les gars, sur mine, qui est, la, qui est la zone E. On a 16 POI. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il y a, y a un air de salt mine. Les routes déjà travaillées, etc. Je, euh, on connaît. Pique très mignon, qui a 13 POI. Et pique, les gars, je pense que c'est là qu'il y a mon petit volcan. Et là, on dirait qu'il y a une sorte de barrage, les gars. Et euh, je pense vraiment que ce sera ma zone. Est euh, on est sur un tout petit truc. Il y a 13 POI. Donc si tu viens, je saurais que t'es là. On passe sur Beachhead, les gars. Côté est de la map. Euh, Beachhead qui a 12 POI. Moi, j'aime bien. J'aime bien parce que, en fait, on voit que la map s'arrête un peu après les côtes. En fait, là, t'as la côte. T'as un peu de mer. Et là, la map s'arrête. Ce qui veut dire, logiquement, qu'on pourra accéder à l'eau. Des, des fleuves. On en a un en or. On en a un ici. Il y a une sorte de petit lac là. Même pour temporiser en fin, en fin de zone. Ça me fait vraiment penser à, à la petite map de PUBG, Sanok. Pour ceux qui ont connu. Un peu de bâtiments, mais beaucoup d'open. Parce que ben, c'est là, ce, là que les plus belles maps sont. en fait. C'est là que tu kiffes le plus. Il y a un petit côté Erangel aussi. Putain. Puis là, les gars... On va partir dans une zone qui est, euh, qui est vraiment intéressante Parce que c'est une zone complètement trouée Où il y a à peine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 POI les gars 7 petits lieux de loot C'est Lagoon Airfield je, ça pourrait être très sympa Parce que euh, c'est des grands bâtiments En fait plus les bâtiments sont grands on va dire Et moins ils ont de détails mieux c'est Moins il y a de campeurs C'est le max La zone K Alors déjà la zone K c'est un truc de malade on est sur Field, comme je vous ai dit, il y a 30 POI, et je pense que s'il y a un enfer sur terre, ce sera là les gars. Vous savez pourquoi Parce que ça ressemble de ouf à Farmland, des petites maisons où ces petits rails peuvent être aux fenêtres avec des EM2. Chien mort Elle, Subpain, très sympa, 10 POI, bord de map Est, cool Oh là là, oh là alors là, alors là, déjà, j'ai pas envie d'y aller Juste de regarder, je sais que j'ai pas envie d'y aller Capital 35 POI Oh, 35 POI Et les bâtiments, ils ont l'air bien grands Quand ils sont larges comme ça, généralement, ils sont bien hauts Il nous reste la zone M et O euh, M, on est sur Power Plant euh, Et O, Resort Resort, ça a l'air cool Alors là, comme ça, zone que je suis trop, trop hype à visiter euh, F, la zone F, la zone C Et il y a une petite curiosité pour euh, le B euh, Du coup euh, vu que ça ressemble à l'ancienne map des R.O.E J'espère les gars que vous avez pu en apprendre beaucoup plus Sur euh, Caldera, la nouvelle map de Warzone Moi je vous l'ai dit plein de fois pendant cette vidéo Je suis hype de malade Il va se passer plein de bons trucs Anti-shit s'il marche Et en tous les cas c'est de la nouveauté euh, ça va être trop bien Ça va être au top Le fait qu'il y ait plus de munitions à pouvoir d'arrêt des silences de mort plus lents, des paralysantes tranquilles. C'est pour peu qu'il y ait un équilibrage général des armes, qui fasse en sorte que, par exemple, tu ne joues pas que OTS et EM2 pour tryharder, mais que tu puisses jouer avec toutes les armes, la Kilo, la M4, euh, la Phara, que toutes les armes soient grosso modo équilibrées, on aura un jeu qui, euh, qui va nous régaler pendant un an très facilement. Sur ce, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Pensez à vous abonner, liker, commenter. C'était chaud. I'm okay.